Écoute tout les Orstoniens, j'espère que vous avez suivi. vous allez voir l'incroyable, magnifique prêtre OTK, enfin prêtre OTK, prêtre combo, enfin alors ça peut OTK mais on va dire c'est plus un prêtre combo value infini qui euh, permet de jouer ETC. Alors ETC c'est une nouvelle carte, c'est la carte de la prochaine extension. Euh, finalement mais il y a toujours une carte évidemment en avant première qu'on peut jouer euh, en général un mois avant que l'extension sorte à peu près un mois L'extension elle sortira j'imagine d'ici trois semaines Donc ETC agent artistique c'est une carte qu'on va plutôt intégrer dans les decks contrôle Là c'est une version contrôle mais combo alors déjà le deck de base Alors ça me fait plaisir parce que je cherchais un deck où il y avait ETC dedans euh, sur les internets mais où ETC avait une vraie valeur, finalement, un vrai plus, parce qu'on peut rentrer dans l'absolu ETC dans tous les decks, vu que c'est une carte neutre. Et en plus, je suis tombé sur cette version qui... J'avais déjà proposé ce deck il y a à peu près un mois, un mois et demi, mais il est génial. C'est probablement un des decks les plus agréables, je trouve, de la méta, le deck Svalna, où on va jouer plein plein de sorts dans le même tour. Il y a plein plein de, de choses à faire, mais c'est vrai que contre certains match-ups, ça peut être un petit peu compliqué. Et ETC, en fait, c'est pour 4 mana, une 4-4. Lors de la construction de votre deck, quand on crée le deck, finalement, on va créer un groupe de 3 cartes. 3 et quand on va jouer à ETC, on va pouvoir choisir une de ces cartes et la mettre dans notre main, tout simplement. Donc, ça permet d'avoir un petit sideboard pour ceux qui jouent à Magic. Finalement, une petite réserve, trois cartes en plus. qui, euh, bah, C'est comme si on jouait 33 cartes, finalement, sans polluer, on va dire, le, les pourcentages de piocher des cartes. Sans, sans jouer 33 cartes, finalement. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, sous notre ETC, on a mis quoi on a mis le Théotard, justement contre les decks combo, très important. On a mis le Vaifand contre euh, principalement les decks contrôle et surtout le euh, deck euh, euh, Chevalier de la Mort euh, Rune de Sang. Euh, parce que voilà, deck qui, qui peut que qui peut clairement nous épuiser. Donc le Vaifandre a vraiment cette, cette faculté à bah, pouvoir ôter OTK l'adversaire. Et on a mis le geôlier contre les decks plutôt euh, value. Voilà qui vont essayer de nous battre uniquement à la value. Donc on a la possibilité que nos 2-3, finalement, nos élèves euh, restent sur le board. Donc voilà, après vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre un casse-arme, pourquoi pas, enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans ce petit groupe euh, de TC. Donc c'est vraiment une carte. Alors dans ce deck, elle va super super super bien. Mais je pense dans Guerrier contrôle même dans Prêtre parce que finalement cette version là c'est pas le prêtre contrôle c'est prêtre combo contrôle mais voilà guerrier contrôle chaman contrôle pourquoi pas c'est une carte voilà qui a qui, euh, qui est assez intéressante alors je pourrais pas vous dire c'est une bonne carte ou c'est une mauvaise carte pour le moment déjà elle est gratuite donc ça ça fait plaisir mais voilà on est au jour 1 de de, de, de la carte donc euh, on va voir un peu avec le temps si elle est jouée ou pas Bon, en tout cas, elle est, elle est très intéressante, ça c'est une certitude. Euh, voilà, J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un démoniste On va garder toute cette main parce qu'elle est absolument euh, merveilleuse. On a l'illumination qui va tout de suite comboter avec euh, l'amulette d'immortalité pour aller euh, peut-être euh, trouver un échange inattendu, un épanouissement dans l'ombre. Enfin voilà, une carte un petit peu lourde finalement qui nous permettrait d'avoir un petit peu de, euh, de, de tempo, un peu de vitesse tout simplement. Donc on va faire ça. Illumination, into. Euh, alors, euh, on aurait certainement pu pris éclat des narou Et encore, si ça avait été un démonis Control, enfin, si il compte Control, on aurait pris éclat des narou Mais là, c'est une version euh, aggro, évidemment. Donc, on va prendre l'Axirel. On va recycler notre amulette pour récupérer l'Axirel. Et puis, on est extrêmement bien. On a cette prière. On a l'Axirel, donc... On est plutôt pas mal, alors voilà, je garde élémentaire radio, c'est quand même une carte clé, l'idée c'est d'avoir, d'avancer vers la Svalna, donc c'est pour ça que je garde épanouissement dans l'ombre, on garde échange inattendu, voilà, on va garder toutes ces cartes qui vont permettre d'avancer dans les, pas forcément dans le deck, mais dans les créatures du deck, voilà, d'essayer de, de caler tout simplement le plus rapidement possible la Svalna, voire l'élémentaire lumineux, et ensuite on va pouvoir créer un gameplay avec, bon, l'élémentaire lumineux c'est plus un gameplay défensif qu'on va créer, Svalna c'est vraiment un gameplay euh, de construction et de victoire. Euh, on va faire l'épanouissement tranquillou On va récupérer euh, Un soin rapide je pense On va récupérer un Alors c'est un peu bizarre il a fait tout de suite cette bibliothèque Why not Prochain tour on fera l'échange inattendu Voilà on va le, le laisser nous chahuter Un petit peu mais il n'y a pas, pas de souci. Donc voilà Zvalna Alors Zvalna je la garde en main de départ pour le coup euh, L'idée c'est vraiment surtout avec la pièce L'idée c'est vraiment de pouvoir Zvalna le plus tôt possible Et après on va pouvoir justement euh, faire notre gameplay euh, bah écoutez, échange inattendu, on a l'agent, l'agent artistique, euh, on a la Svalna, et on a euh, notre Xirel, donc pour le moment... Euh, bah alors faut faire attention, faut pas non plus euh, qu'il nous... <rire> faut pas non plus être à 5-6 PV, sinon ça va être un petit peu compliqué, on va être obligé... En fait, l'avantage d'avoir des points de vie... Et c'est ce qu'implique finalement Renatal, en tout cas encore plus quand il, euh, il donnait 40 points de vie, c'est que on peut faire des plays construc de construction parce que finalement, bah, on, on a un socle de points de vie suffisant. Le problème dans Hearthstone, c'est que quand tu es trop bas en points de vie, tu es obligé de te défendre à tous les tours. Et te défendre à tous les tours, par définition, c'est en général de ne pas faire des winning plays. Comme on dit dans les jeux de cartes, euh, gagner des points de vie ne fait pas gagner. Bah, c'est un peu l'idée. Bon, bah là on va tout détruire. Euh. Bah juste ça. On va garder la pièce. On va garder la pièce. Prochain tour on aura pièce. Euh. Svalna. Alors faut faire attention, il peut y avoir le prince du Malrafam qui nous. qui va nous poser des problèmes. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer à construire assez rapidement D'ailleurs je me demande même s'il n'y a pas un play avec élémentaire radio Double ça Ah je sais pas hein. Il m'a l'air pas mal ce play C'est ça C'est ça C'est ça. ça Il ici Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors, sous notre TC, on n'a pas de carte contre aggro, mais notre deck est déjà euh, pas trop mal contre aggro. Donc là, on a pris le board. C'est un... important. Très, très important. On, s... on fera la Svalna au prochain tour. Ouais, là, il y avait quand même 9 de beatdown. Sinon, ça veut dire que c'était Xirel dans 3-3. On lui laissait 8 de beatdown. Enfin, euh, 8 de... d'agression, de... si je puis dire. Et... Euh... Et on... Bon, après, on développait une 6-4, mais... Enfin, c'était quand même un petit peu risqué. Il pouvait y avoir une deuxième bibliothèque, accessoirement. La faille. Donc là, on va juste faire la sœur. La euh, ouais. Le problème, c'est que. Bah, on a qu'un élème. Donc, euh, cette armée des morts. Euh, elle Certes, elle ramène le. Le petit LM, mais. Mais ça, ça coûte quand même 2 mana. Donc c'est un peu lourd. Après, on peut quand même faire soin. On peut faire Dondé Rou qui recycle. Il y a 7-6-4 à gérer. On n'est pas trop mal. En fait, c'est trop agréable ces match-up parce que c'est vraiment de l'attaque-défense. Et... et à un moment, quand on a suffisamment bien défendu, du moins défendu avec des fa... ces fameuses notions de construction, c'est ça qui est important. C'est pas se défendre pour se défendre. Se défendre pour se défendre, ça voudrait dire quoi C'est un peu le bon et le mauvais chasseur. Mais ça voudrait dire se défendre sans essayer de mettre en place un plan de jeu. Typiquement juste Je réfléchis pas à la value Je réfléchis pas au card advantage Je réfléchis pas entre guillemets à des phases de tempo euh, Qui peuvent arriver 2-3 tours euh, après Juste je survis Et en fait quand on est dans cette situation là En général c'est compliqué Bon bah, va falloir malheureusement Trouver des trucs avec euh, vision. Ah écoutez ça c'est pas mal du tout Putain ça c'est pas mal du tout On aller un peu vite évidemment Hop Ah ça c'est cool Je pense c'est peut-être plus intéressant Ça donne des points de vie Ça rase quand même tout le board euh... C'est rigolo ça Rien ouais, hein. Il faut jouer, il faut enchaîner. Euh... La noyade, ça. On s'en moque un peu en vrai. Est-ce que je pièce pour ça Honnêtement, je crois que ça me va. Oh, waouh. Bon, bon bah après, on a sûrement gagné quand même. Euh, c'est un peu comme Là c'est cette phrase en tête C'est un peu comme sur Battlegrounds Vous jouez à Battlegrounds En tout cas euh, Voilà c'est une histoire d'APM finalement Et euh, quand vous jouez pirate sur Battlegrounds Il faut pas chercher à faire le meilleur tour possible Il faut chercher à faire un tour correct C'est à dire qu'il faut arriver à Mettre des choses en place qui, qui vont dans tous les cas vous faire gagner Bah c'est ça C'est ce qui s'est passé J'ai mis un setup en place Qui a fait gagner J'ai pas fait le tour parfait parce que bah, finalement J'aurais pu peut-être balancer un un ou deux sorts de plus, mais l'important c'était vraiment de se concentrer. À partir du moment où on rase le board, en fait c'est une situation où que je joue... Alors, moi j'ai joué par rapport à... Enfin, je pense que mon play il est excellent. Si on est encore plus rapide, on peut faire encore mieux. Attendez, là je peux pas parler. <rire> euh, ça ça sert à rien, hein. c'est ça. Hein. En montant, rend un montant, montant égal, c'est pas mal ok, c'est rigolo ça en vrai euh... en vrai de vrai de vrai je comprends pas pourquoi il part pas là ça m'ennuie c'est cool. Pas mal ça. Bah écoutez, ça, ça suffit amplement. Euh, moi, je, je suis un gars qui aime bien réfléchir. <rire> C'est pas des decks pour moi ça. Mais vous voyez, je, moi je gagne tout le temps avec ces decks-là. J'ai un win rate de 105%. Je ne perds jamais. Par contre, je peux rendre fou. Quelqu'un qui me regarde et dit, mais joue plus vite, mais joue plus vite. Mais on s'en fout. L'important c'est de gagner. L'important c'est d'avoir le win rate le plus haut. C'est-à-dire j'extrais par ma réflexion le win rate le plus haut. Si vous jouez, et c'est ça qui, qui j'essaye de vous dire très, euh, euh, euh, très maladroitement, si je puis dire. C'est que si vous jouez plus vite, vous faites plus de choses mais vous voulez faites moins bien. Et en fait, bah, finalement, à la fin, bah, il peut rester... Alors, parfois, vous allez faire mieux, mais de temps en temps, il va rester un truc à la fin, il va... vous n'allez pas forcément détruire, vous n'allez pas avoir le temps de tout faire parce que vous voulez justement bien faire parfaitement. Non, il faut faire suffisamment pour que ça fasse gagner. Vous voyez, après, c'est une histoire de connaissance un peu, mais là, en faisant ça, j'ai 100%, 100 gagné, vous voyez. Je pas de me justifier. Hein montre du doigt faut pas faire ça alors bon il a dit life quand même hein. il est mort on board hein. le garçon Pourquoi je dois me hâter ouais c'est cool hein. j'adore ce deck franchement j'adore ce bon là euh, c'est vraiment un match-up où il n'y a pas besoin du tout de jouer etc Oh il est obligé de trade la 6-2 hein, oh, il est mort. Oh waouh. Bah il est pas mort là on board Il est pas loin de mourir hein. Bah si je chope un silence, j'ai gagné. Je vais choper un truc qui fait euh, un... Ok Simple, efficace, fin, délicat J'adore ce deck Bon ETC a servi à rien mais de toute façon il servira à un moment donné Mais voilà y a deux. Après, je dis pas que l'autre façon, elle est, elle est bien. Mais l'autre façon, elle est... enfin, le, le fait de vraiment enchaîner comme un Fada sans réfléchir, en mode bam, bam, bam, bam, bam, c'est bien si vous avez 500 games avec le deck. quoi. C'est un peu comme le prêt de -sanglier. Prêt Sanglier. Alors Prête Sanglier, c'était différent. Parce que Prête Sanglier, si on n'était pas extrêmement rapide et extrêmement précis, on perdait. Là, c'est un deck où il faut être précis plus que rapide. Mais si vous êtes rapide en plus d'être précis, c'est bien. Mais après, voilà, et on... <rire> y a, on a une nature... Euh... Euh, voilà, moi je suis pas le gars le plus rapide du monde. Bon, je suis quand même pas, pas mal rapide. Hein. C'est vrai que peut-être, alors ça c'est une vraie possibilité. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je sais pas du tout, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, que je suis un peu dur avec moi. Et peut-être que vous dites, bah en fait, euh, je trouve que tu étais quand même assez rapide, Fichou, t'as bien enchaîné les sorts et tout, c'était vachement bien joué, j'aurais pas mieux fait. Ou alors, bah peut-être vous êtes en train de vous dire, mais euh, pourquoi t'es aussi lent, man Qu'est-ce qui s'est passé, man moi, j'ai l'impression d'avoir été à peu près rapide. Mais c'est vrai que je suis exigeant. Donc, je me dis, je peux, on peut toujours faire mieux. On peut toujours balancer un petit sort, deux sorts en plus. Euh, on va les jouer, de hein, toute façon. Au moins un, du moins. Pour euh, pouvoir activer l'armée des morts. Normalement, il est rarement détruit. Et on pourra enchaîner sur Fossoyage derrière. Ah, il est détruit. Est un rouge. Ah, ETC est un très intéressant contre rouge. Euh. Le TC est assez intéressant contre Rouge, parce que justement, on a le Baron. Euh, qui nous... Enfin, pas qu'il nous donne la win, mais... Oh, c'est pas mal, ça. Qui peut nous donner la win Ok. Bon, ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on a vraiment un deck qui peut ramener justement pas mal de créatures. Et euh, lui, c'est chiant pour lui. Donc, l'élément lumineux, c'est pas une carte que je garde en main de départ. Autant Svalna, oui, autant l'élément lumineux, non, mais... Euh, typiquement contre un guerrier je peux le garder Est-ce que je joue ce mode l'ombre euh, Pardon ce... Cette lumière brûle sur la 4 4 Honnêtement oui hein. Sinon je vais me faire bourrer un peu Honnêtement oui On n'est pas pressé Ça c'est des bons matchups quand même Enfin, grâce, grâce à, ce à cette ETC, c'est un bon match-up. Après, de manière générale, c'est pas trop mal, mais. Le croc gnome, ok. Euh. Bon. Ah, la Svalna. Mais je pense que c'est quand même l'élème avant, non C'est dur à dire. Ah, on a quand même double armée des morts. On peut vraiment partir en combo. On peut faire ça, tout ça. Hein. Je crois que c'est ça Je crois que c'est la Svalna Elle est 6-6 aussi Et bon elle peut être facilement détruite Mais Là je peux quand même faire le truc au prochain tour Enfin partir en combo Donc je pense que ça a du sens Après la question c'est est-ce qu'on le fait T7 Est-ce qu'au prochain tour on fait pas juste un coup de Xyrel Qui est viable aussi On peut juste faire un petit coup de Xyrel Il n'a pas de solution ça c'est une bonne nouvelle théorie. Donc euh, Je sais pas. En vrai l'élève lumineux me va bien. Ah anéantissement, waouh. C'est chiant anéantissement. Bon. On peut faire la xirel et ensuite on. Je sais pas. On va chercher le TC. On va faire ça. Merde, je pensais que j'allais tuer la 5-1. Ah, my bad. Euh, C'est pas très très grave. On va chercher le TC. Bon, on a suffisamment de heal. C'est pas un deck qui peut nous tuer. Pas de panique. Ok, ok. Bon, let's go. Let's go. Hop. Hop. Hop. Hop. Voilà, je peux pas trop parler. Je suis focus. Hop. Hop. Hop. Évidemment. Hop. Hop. Euh... On n'a pas encore fait l'EM, mais ça c'est strong. Ah ça évidemment. Bah écoutez c'est pas trop mal Alors j'aurais plus qu'une un, qu armée des morts Mais je pense que c'est vraiment vraiment vraiment pas grave euh, Je suis arrivé à mettre un petit peu de board Après il peut le détruire évidemment euh, Je pense qu'on va partir en mode ETC là hein. Honnêtement hein. ETC baron let's go On est à 22 C'est pas un deck qui bourre Et je pense que cette ETC va vraiment le mettre extrêmement dans le mal On a là-haut sur la grosse créa ah, Le fameux voleur d'âme évidemment Let's go, hein, je pense que c'est le play. Hein. Je pense que c'est le play. C'est ça. On va faire ça. Hein. Oh, c'est cool ça aussi. On va cycler ça. Oh, waouh, la chatte. Euh... Oh, bah juste ça, ça me paraît pas trop mal. Juste ça. Ouais, j'ai un peu chaté, mais bon, ça change rien. Hein. C'est vraiment un deck qui peut pas nous blesser. Bah écoutez, on a que des tons. On a le, vai... le... fendre avec les, euh... les amulettes. Même si je pense que Mograine est mieux. Hein. Franchement, je pense que Mograine, c'est incroyable. Hein. Je pense qu'on va Mograine, hein. Je pense qu'on va clairement Mograine. Je sais pas. Le cavalier c'est pété. Hein, mais... J'aime bien Mograine. Hein. Je fais quoi Je recycle ça et je me heal, c'est tout. Ah J'aime bien ce petit Mograine. Hein. En fait, il nous reste quand même pas mal de cartes dans le deck, donc on craint pas trop euh, le côté fatigue. Je pense que ça, vraiment seul, ça peut le détruire. Et puis, de toute façon, on a encore pas mal de dégâts. Hein. On a le, lui qui va rentrer les 10. À un moment, lui, il peut plus se healer aussi. Hein. Même s'il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de heal. D'où, évidemment, l'intérêt de faire euh, fendre. Et puis, vous voyez là, entre guillemets, on peut un peu fizzle. Euh, fizzle dans le sens où quand on fait les, les 2-3... Euh, avec les, euh, les sort, la, le sort de Svalna, on est censé. Bon, après, accessoirement, on peut se faire aussi Théotard euh, Vision des ténèbres, donc c'est ça qui est intéressant. Double Mogren ok. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. J'aime bien ce play En fait j'aime ce play parce que j'aurais pu faire le silence avant mais je change pas BZ euh, J'aime ce play Parce que là je vais pouvoir commencer à, à healer avec ça Je lui ai proposé un sacré board quand même mine de rien Va falloir gérer ce board là Et puis de toute façon Justement ça revient à ce que j'ai dit avant Le côté fizzle C'est à dire que là j'ai un peu fizzle euh, Sur mes euh, LM et vision des ténèbres Je suis pas arrivé à récupérer suffisamment Alors j'aurais pu quand même hein, Je peux très bien faire ça Et puis sors à deux Sors à, à deux Mais finalement j'ai un super plan alternatif Qui va y fendre. Donc là honnêtement euh, extrêmement extrêmement bien. J'ai plein d'amulettes dans le deck. Prochain tour ça va être ça. Prochain tour ça va être le. Le va. Faut faire attention, on prend quand même 6 par tour. Hein. Faut faire quand même un petit peu gaffe. Bon, c'est pas si mal ça. De toute façon, on va faire ça. Heal. Ça. Bah, L'échange est pas mal avec ça. Hein. L'échange est pas mal du tout. Hein. Le, voilà, le, le seul petit problème, c'est ce 6 par tour. C'est un peu chiant. C'est pas la fin du monde, mais c'est un peu chiant. Donc là, on va sûrement faire euh, Voleur d'âme. Ça c'est quand même vol de vie. Hein. Ouais, c'est un peu chiant quand même. J'avoue que c'est un peu relou. Euh... Est-ce qu'on n'a On pas perdu sur ce 6 par tour C'est possible en vrai. Peut être qui nous met une cloque qui est trop trop violente. On peut passer à 7, mais il nous bute je pense qu'on est mort en vrai. Oh là là, c'est dur. Ah là là, c'est dur. C'est pas mal quand même. Ouais c'est chaud hein. C'est chaud c'est chaud hein. Alors, je pense qu'on est mort Malheureusement Malheureusement je pense que l'on est mort Le problème c'est que 6 par tour c'est quand même dur Notre setup il est compliqué à mettre en place enfin, C'est pas qu'il est compliqué c'est qu'il est lent Donc en fait si on prend 3 par tour on est tranquille Mais 6 ah, par tour c'est quand même violent Donc je pense que son, son setup Bran-Mogren euh, Il nous a un petit peu pris de vitesse Et malheureusement sur notre, euh, notre Enchaînement de sorts On n'est pas arrivé à trouver assez de de, de, de réanimateur. Ah, trop frustrant. Ah, j'ai, j'ai, Rien à dire. C'est un sacré match. Hein. Le match-up est plutôt bon. D'ailleurs, j'ai le... Tous les yeux. Ah non, Blood. Euh, Blood Death Knight, on est à, tr... on est à 40%. Après, c'était avant ETC. C'est ça qui est intéressant. Finalement, l'ETC, justement, à cause de ce brand, on n'a pas pu le mettre en place. Non, évidemment, c'est assez free win. Mais vous voyez, Blood Death Knight, euh, avec Valna, on est à 39%. Enfin, à 39,8%. Donc, on est quand même... Euh, on, on, on a... Est censé euh, jouer un match-up défavorable ici. Euh, contre Frost, on est à 60%. Euh... Donc, ouais, ok, ok. Bah, vous voyez, je pensais pas. Euh, J'avais le tracker sous les yeux, mais. Enfin, le, le HS replay. En top 1000 légende. Mais. Euh... J'avoue que je pensais pas. Je pensais vraiment qu'on on, on était devant. C'est vrai que théoriquement, on a l'impression que c'est un match-up qui est hyper free. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette combinaison avec, même... enfin, avec Bran qui est quand même extrêmement relou. Et puis il y a quand même beaucoup d'AWO dans son deck. Et puis nous aussi, la probabilité de d'à chaque fois faire euh, arme, enfin de, de, avec les, euh, les sorts de Svalna de récupérer euh, deux armées des morts, c'est quand même pas. C'est pas une probabilité énorme quoi. On va le faire souvent. Il faut bien enchaîner et encore faut pas se défendre. Enfin vous voyez, c'est pas évident. Vous l'avez compris. Bon. Est-ce qu'on le garde pas. Hein. On a tellement de pioches dans le deck De pioches de créa Je pense qu'on garde qu il illumination Pour avoir un petit peu de Un, un, un peu de Un peu de, de tempo entre guillemets Si jamais c'est une version Frost Même si la version Frost c'est 60% Donc on est censé être bien ah, Super ça Super super euh... Ouais la version Frost on est quand même pas mal J'avoue que je suis vraiment choqué du Sans blaguer, je suis choqué du winrate Blood Death Knight Ouais On est à 40% Waouh C'est ouf ça Jouer enfin, deux, On va en jouer un. 2-6. On va en jouer un. Bon, ça c'est cool. C'est ce qui m'a manqué un peu la game d'avant, hein, finalement. Vous voyez, alors, peut-être que je dois être un petit peu moins pressé de, me... de partir en combo. Et peut-être que... à la Parce que vous voyez, c'était ça un moment le play un peu complexe. C'était, est-ce que je Svalna Ou est-ce que je... Lumineux into Svalna. Et j'ai fait Svalna et en fait mon lumineux j'ai jamais vraiment pu le caler. Et peut-être que je dois justement un peu plus le jouer. Peut-être que je dois essayer de le mettre en place. Et à partir du moment. Parce que finalement on a eu le temps. à partir du moment où on est parti. Alors on, on a eu le temps aussi parce que quand je suis parti en combo j'ai pu vraiment détruire son board. Me est beaucoup. Vous voyez j'ai pu mettre un setup qui était hyper intéressant. Mais peut-être qu'il faut un petit peu plus jouer long terme entre guillemets. Et à partir du moment où j'ai ça mis en place. Ah, derrière les amulettes elles sont vraiment vraiment dingues quoi donc peut-être que c'était ça mon erreur peut-être que j'ai eu un peu trop peur de son board à un moment et j'aurais dû LM. Quand même à un moment j'ai fait xyrel en défensif j'aurais pu faire juste euh, ça était... ouais ouais je suis pas sûr de la game d'avant pas sûr de mon gameplay on va prendre une armée on va se healer. Prochain tour, on va sûrement faire pièce euh, LM. Comme ça, ce sera mis en place. Ouais, pas sûr. Maxirel, elle était pas dingue. Euh... Ouais, et vous voyez, c'est con, mais c'est parce que j'ai considéré le match-up bon. Donc en fait, j'ai fait des plays. J'ai pas fait des mauvais. Enfin, je considère pas avoir fait des mauvais plays. Euh, même si tous les plays peuvent être améliorés, évidemment, mais vu que le match-up était bon. J'ai pris zéro risque. En fait, je me suis dit, il y a un board, je le gère. Vous voyez, c'est ça, souvent, que j'essaye de vous dire. C'est que quand le match-up n'est pas bon, il faut prendre des risques. Quand il est bon, ne prenez pas de risques. Parce que si vous faites quelque chose de standard et que l'adversaire fait quelque chose de standard, vous allez tendre vers la victoire. Et là, il fit, ici, j'ai voulu faire quelque chose de standard, me défendre et tout. Et en fait, finalement, bah, si j'avais vu le 40% de match-up, j'aurais pris un poil de risque. Donc, j'aurais développé ça. Vous voyez, c'est important aussi de connaître les, les probabilités parce que ça va avoir une vraie, euh, un vrai impact sur votre gameplay donc voilà my bad il est clairement my bad my bad mais c'est un match intéressant c'est des qu'il faut des matchs qu'il faut au moins jouer une fois pour euh, pour un peu les comprendre ou alors juste on regarde le tracker et on, en fait avec les, les probabilités on comprend le match up c'est ça qui est intéressant alors après ça dépend des probabilités, si vous regardez en rang diamant ou en rang je sais pas, ça peut être un peu faussé, mais là le tracker il me donne le, les pourcentages sur le rang 1000 légende, enfin le top 1000 légende. Et en fait on peut on peut se dire bon bah si c'est 40% c'est que lui il a ça qui contre ça, Moi, enfin vous voyez il y, y a des plans de jeu qui se... on arrive à comprendre les plans de jeu, bref je vais arrêter de vous te saouler avec ça, peut-être ça vous intéresse pas trop. Et c'est une des clés de votre progression aussi, c'est d'arriver à connaître le plan de jeu, connaître, enfin, connaître le match-up pour en déduire un plan de jeu. Pas que, évidemment, ce qui va déduire un plan de jeu, c'est aussi l'expérience, juste le fait de jouer un deck et de comprendre le match-up. Mais dans un plan de jeu, il y a toujours des plays qui sont soit des plays de construction, soit des plays défensifs. Un play défensif, ça va plutôt être lié à un win rate correct, bon, et un play de construction, on va plutôt essayer de mettre ça. Alors après, ça dépend des decks. Mais un play de construction, on va plutôt lier ça à un plan de jeu euh, qui est euh, un match-up qui est pas bon. Typiquement, 40%, on va vraiment essayer de construire. Rapidement. Alors là, il n'a rien joué. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il s'est dit que ça servait à rien. Mais je trouve ça quand même un petit peu étrange. Bah écoutez on va juste faire ça, ça les étoiles, Ça Et puis c'est tout hein. On va garder pour euh, bah, la Svalna Assez étrange, est-ce qu'il ne serait pas là Dans ce cas là c'est pas très intéressant Il a l'air de pas être là Ah, c'est chiant C'est chiant parce que c'était une gamme intéressante Justement, ça permettait, ça c'était génial, ça permettait de rejouer le match-up. Oh, il est pas là. On va pas jouer contre un gars pas là. Euh... Ça permettait de rejouer le, de rejouer le match-up et justement avec cette connaissance-là et euh, avec toute l'expérience. C'est con, c'est qu'une game, mais en vrai en une game, bah, ça dépend des match mais là on a vraiment récupéré énormément d'expérience. Bah, j'espère pour vous. Moi en tout cas c'est le cas. Mais euh, j'ai récupéré beaucoup d'expérience sur le match-up précédent. Et là j'aurais pu mettre en pratique, euh, même si les mains sont différentes, les setups sont différents évidemment, mais c'est la théorie. hein, La théorie c'est la base d'un jeu de cartes, c'est-à-dire que si vous avez la théorie, bah vous êtes euh, vous êtes toujours meilleur que votre adversaire. Par définition, hein, votre adversaire n'aura pas la théorie. On va garder l'illumination. Bon. Encore un rouge Encore un rouge peut-être. Euh, on a les qui est cool. Alors faut quand même garder la pioche hein, en main de départ. Ça ça donne de la pioche en général. Je préfère prendre l'éclat des narou même si c'est pour le recycler. L'idée c'est de creuser, creuser dans le deck. C'est le genre de deck où en fait quand tu commences à avoir une carte de pioche, bah t'en as une autre et de fil en aiguille t'arrives vite à avoir ta combo. Ça, ça se cycle. Blurk. Bon. Après, euh, j'exire le son rapide qui reste quand même une excellente combinaison dans ce match-up-là. Une version Frost. Et Homme de main. Et pas, pas très grave. Oh lolo. Oh lolo. C'est dur Je crois que j'ai pas envie de le jouer Stellem. Franchement il va juste se faire défoncer. Il va juste se faire défoncer, le pauvre. Ça n'a juste pas de sens. Et j'ai pas envie de lâcher ma monde dévoration. Vite à le faire au prochain tour. Acolyte de la, la moerté. Mo ouais. Hors de l'hiver. Oh pas mal. Bon. Mais écoutez on a euh... Pas grand chose. On a ça On va le faire hein. On va le faire Ah ça c'est chiant Ça fait piocher Bon Pour le moment Il nous faut la Svalna Il nous faut un échange inattendu N'importe quoi Qui fait avancer dans le paquet Même un faux soyage. Franchement un faux soyage, Je l'ai pas gardé en main Parce que c'est quand même 4 mana Mais même un faux soyage Me va bien Après on a le temps. C'est quand même un excellent match-up. 60% donc on prend pas trop de risques. Même si là on n'a pas de choix dans la main. donc Même si on veut prendre des risques. <rire> C'est compliqué d'arriver à... à en prendre. Ok. Un peu relou, mais... Bon l'échange est bien L'échange est bien euh, On a ça au prochain tour qui est cool Fais enfin, attention parce que ça agresse quand même hein, son paquet hein. Et on a l'élément lumineux qui est bien On a une main qui est désastreuse <cười> Ouais on a une main qui est désastreuse. ah c'est un peu tard. Hein c'est dommage. Hein Est-ce qu'on prend le risque on a, on, Là, on prend 4. On prend 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ouais. On peut nous buter. Et je pense qu'on doit prendre le risque en vrai. Ça paraît fou, mais je pense que je gagne jamais si je fais LM lumineux. Là il y, a... il y a 12, 13, 14 Il rentre 4 derrière Il peut rentrer 4 mais c'est quand même un deck avec beaucoup de créa oh, Je suis obligé de faire Svalna sinon je ne gagne jamais cette situation Ma main est trop infâme S'il ne me tue pas maintenant je pense que j'ai gagné C'est ça qui est intéressant S'il ne me tue pas maintenant j'ai gagné Ah bah c'est une bonne nouvelle et en fait, euh, ouais, c'est pas comme les frost de, les Death Frost d'avant de, quoi. Enfin, les Frost agro d'il de, de, de, de, y a un mois ou un mois et demi où il y avait beaucoup de sorts. Là, il y a quand même pas beaucoup de sorts dans son deck. Après, il peut quand même me tuer, hein, mais il faut 4, hein, c'est beaucoup. 4, hein. c'est... Il peut trouver les 4. Bon, c'est pas de pot, mais il les a trouvés. Ouais, dommage. Ah, c'est pas de pot. Et vous voyez, ça se tente. Hein. La probabilité qu'il me tue, elle est relativement faible. Bah c'est ça, ça doit être le match-up. 60-40. C'est-à-dire qu'il doit avoir peut-être 40% de chance de me tuer un, un petit peu moins. Je pense 30%, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être même moins de 30%. Et, euh, et nous derrière, bah, on part en combo, on se heal et on détruit son board. Donc, euh, pas de regret malheureusement. C'est juste chiant quoi, de, de, de perdre comme ça. Mais l'important c'est le winning play. Le winning play va vous emmener vers la vérité. La vérité d'un match-up. Hein. La vérité de... D'un gourou <rire> ok pas louf on va tout virer ici euh, paladin Paladin c'est un bon match up 60% aussi c'est un peu comme euh, bah, les decks créatures en général c'est des bons match-up. les decks créatures en général c'est plutôt pas mal on est prêtre et on a quand même beaucoup de heal aussi que ça on en a besoin Qu'on va le garder euh, Parce qu'il y, y a quand même Des boosts Dans son deck J'en aurais peut-être besoin Juste pour me défendre Un éclat Un éclat Des défensif. C'est pas mal Mode long, Mais épanouissement Est meilleur Bon Pour le moment On est bien Le premier sort. Ok. Bon, ça devrait être ok. Ah, ça c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il faut. Euh, Est-ce qu'on le fait maintenant Est-ce qu'on fait ça Je pense qu'on le fait maintenant parce qu'on peut choper la Xyrel. Voilà, on a la Xyrel. A toi de jouer Yugi. Prochain tour, on rase le board. C'est pas obligé de tout raser, hein. Ouais, ouais peut-être on va devoir lâcher la pièce pour éclater Naharu. Peut-être qu'on commence par ça. Hein. Ah non, bah non parce qu'on va devoir faire prière je suis bêta. C'est ça. Ça. Ça. Ça. Comme ça, on récupère le board. Important aussi. On a la 4-4. C'est ça qui est bien dans Xirel. On est que tour 5. Hein. Euh... Prochain tour, on va sûrement ETC. Dans le match-up, on peut prendre le... Peut-être le geôlier. Qui permet d'avoir une vraie value. En général, le geôlier, ça va plutôt être pour de la value. Le baron sert pas à grand-chose. Donc je pense que ce sera... Euh... à la base, c'est pour ce match-up. Enfin, c'est un, c'est pour ces match-up-là. Après, quand on part en combo, on est quand même pas mal. mais On verra. On va trade. Into, on prend la, la, la draw. Enfin, on prend l'information, je veux dire. Euh, écoutez, on va juste faire ça. C'est un 4-4. Fear of the Dark, Iron Maiden, 92. Il euh, y a Théotard qui peut être pas si mal. Hein. Théotard, ça peut être bien aussi. Hein. Le shop, ça lui chope sa conteste. Si on lui chope sa conteste, sachant qu'on a le board. En fait, Théotard, c'est toujours lent dans le match-up. Enfin, c'est toujours... C'est très très souvent très lent, trop lent. Parce qu'en fait on est souvent en mode action-réaction. Il met un board, on se défend, il met un board, on se défend. Là on est quand même arrivé à avoir euh, étonnamment un joli board. Donc euh, pff, franchement je pense que le Théotard il a du sens. Je pense que le Théotard ici il a du sens. En plus ça rentre dans ma curve à 6. Le problème c'est qu'il y a silence dans la salle où il a... Un... Il a double... Ouais croisé. Un acro... Oh un Acronos Croiser Anachronos Ok. Un peu relou, mais... Je me healer ou je recycle mes amulettes En vrai on recycle les amulettes hein. Oh waouh Bah écoutez euh, c'est pas mal ça C'est pas mal cette histoire On a pas mal alors Remarque là il va juste jouer la comtesse et on Ah oh, non ok il n'y a pas la comtesse encore Ou il veut peut pas la faire Non mais il joue pas la comtesse Attends j'ai loupé un truc je joue pas la comtesse On le fait non Mais il y a une comtesse à un moment donné non Bah écoutez on fait ce verseval non On recycle Sœur on est pas mal hein Parce que la sœur c'est un mort vivant Donc on a Sœur avec double faux soyage oh, on a ces petits loulous qui reviennent Euh de sauvage ça et, euh, et comme ça, on avance vers notre euh, LM radio, ou notre armée des morts, et puis bam bam bam, on part un petit peu en combo. Mais euh, ouais, je suis assez étonné, j'avoue que je suis euh, désorienté par le fait qu'il y a cet Anachronos qui soit tombé. Attends, mais il vient... Ouais. Ouais, je suis un peu désorienté parce qu'il n'y euh, a pas de Comtesse, c'est bizarre. Comme la carte-clé du deck, c'est ça qui permet de gagner les match-up où justement t'as plus le board. Ouais, je suis... Let's go hein Voilà Let's go, let's go Bon une AO déjà Pff, On s'en moque hein, techniquement... Euh... Techniquement on s'en moque. Euh... j'aime bien mais je vais pas le faire maintenant ok bon c'est pas mal déjà franchement je vais quand même bien jouer merci euh, bah ouais mais c'est toi un peu franchement ton si tu remplaces Anachronos par Contest, c'est pas le, c'est pas la, peut-être la même game, hein. parce que moi je peux avoir peur d'un reach, d'un, d'un de dégâts, avec des légendaires, des, des légendaires charge, avec des, euh, genre Crush, avec des trucs euh, tir à distance, le Darkan en démoniste, enfin, là j'avoue que, ouais, j'ai pris Théotard j'ai pris Théotard pour rien. C'est vraiment un régal. Franchement, ce deck c'est un régal. D'habitude, j'aime pas perdre. Je suis Un peu mauvais perdant. Ah, comme tout le monde. Hein. Des compétiteurs, hein, Mais euh, en... sur YouTube encore plus, parce que j'ai peur du résultat peur. <rire> Cette phrase n'a aucun sens. Non, mais j'ai peur. En fait, ceux qui, qui ont l'habitude de euh, du jeu, bah voilà, y... les pourcentages à leur part, les les euh, les, les decks, peut-être qu'ils les connaissent déjà un petit peu et tout. Et c'est vrai que ceux qui ont pas trop l'habitude du jeu, et je pense qu'il y a encore des nouveaux joueurs sur zone, je euh, peut-être je suis optimiste, mais je pense qu'il y a encore des nouveaux joueurs qui, qui découvrent le jeu. Et peut-être qu'ils peuvent lier parfois la force d'un deck ou la faiblesse d'un deck à les ga games gagnés et les games perdus durant la vidéo. Je sais pas si je suis clair. En gros, si par exemple, je fais, je fais 4 games et j'en perds euh, 3, bah peut-être que certains vont se dire bah, « Le deck, il est pas bon, il a perdu 3 fois. » Vous voyez, c'est ce, le fameux résultat anti, donc on analyse un deck, entre guillemets, un, un résultat, enfin, on est, euh... ouais, on analyse une chose par rapport à son résultat, et par, par rapport à sa valeur, à sa vraie valeur. Et, euh... et voilà, ça, j'ai un peu peur, parce que certains peuvent passer à côté d'un deck, c'est pas par rapport à moi, enfin, en fait, euh, que vous vous disiez, euh, il a fait n'importe quoi, ou il a bien joué, en vrai, ça m'a un petit peu égal. J'aurais à dire là. Faites ça quand même. Et euh... et donc oui, j'ai peur que parfois vous passiez à côté d'un deck en disant ah mais le deck il a quand même perdu deux fois, peut-être qu'il n'est pas très bon. Et et, euh, et finalement bah voilà que vous ne le jouiez pas. vous ne le jouez pas et puis que, que vous passiez à côté d'un truc sympa quoi. Ce deck là il est très très très très sympa je trouve. L'échange inattendu. Qui? Je pense vraiment que la game contre le DK Rouge, je dois la gagner. Je pense que la deuxième game de la vidéo, je dois la gagner. Mais il faut l'expérience du match-up. Mais je vais le faire maintenant juste pour le côté 4-4. On s'en fout s'il si envoie la 4-4 dedans. C'était au tard hein, dans le match-up. Hein. Bon, je peux pas aller le chercher ça. Euh, autant... Euh, Paratonnerre, bim bim et derrière, chouk. Ouais, ce deck est trop cool. Franchement, il faut le jouer. Vraiment, même si vous jouez plus trop Hearthstone en ce moment, parce que je sais qu'il y en a qui, regard... qui jouent plus trop Hearthstone mais qui continuent à regarder les vidéos. Vraiment, remettez-vous-y. Remettez hein, et jouez juste ce deck. Vous allez voir, le plaisir est incroyable. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer une journée entière, hein, mais ce deck est... est une folie. Euh, bon, ça c'est pas mal. On va faire un truc un peu bizarre dans, dans ce style-là. Pas totalement bizarre. En vrai c'est pas bizarre. Hein. Ça me permet d'avoir toujours un peu le board, d'être bien en PV. Là j'ai peur. Après il a pas fait silence encore. Ouah wow, s'il le fait maintenant c'est incroyable. On est mort. Hein. Je crois que je suis obligé de balancer un Théotard. Bah, je peux raser le board, mais le problème c'est qu'il y aura encore un meilleur board derrière. Donc je pense qu'il faut faire un play du style ça. Le Théotard. Il faut garder Xirel prière. On va lui prendre une invitation évidemment. On va lui donner un, un faux soyage. Et puis, euh, on va... Ouais, c'est chaud. Hein. Ça arrive tôt. Hein. Il arrive T5, quand même. Hein. <rire> c'est hardcore. Hein. Ça arrive T5. Hein. Bon, il a plus que deux invitations. En espérant que ce soit pas des cartes avec la charge, avec les dégâts à distance, que ce soit des cartes juste qu'il pose sur le board. Et puis, il y a peut-être moyen... J je ne pouvais pas lui donner Svalna. C était... C était... Et on a quand même besoin de gagner. On peut... ne peut pas juste se défendre. Bon, là, le TC est cool. cool. Hein. Ça arrive sur la dernière game, mais mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais là, le TC est cool. Hein. Le fait d'avoir le Théotard. au euh... et même en vrai, même dans le deuxième match, le fait d'avoir Baron, c'était intéressant. C'est juste que son bras de machin, c'est 6 dégâts par tour, c'est beaucoup trop. Oh, waouh, ça c'est incroyable. Hein. Ah, il a l'étal, non même. Oh là là, c'est violent là. Quelle chance, ils ont Draka à chaque fois. J'ai l'impression. Je peux pas accuser le coup, mais un peu quand même. Hein. Ah ils ont Draka à chaque fois, je peux rien faire. En plus, ça va donner un poison qui va pouvoir greffer là-dessus, non Là, il faut un truc de fifou. Hein. C'est pas fifou du tout, là. Ça, peut-être. Oh, ça Ça tourne hein. Par contre je suis assis quoi. <rire> ah. C'est chaud c'est chaud. La lumière dit... Pas de consacre Pas d'aoe quoi. Nice On va faire ça. On va se, il est. On va faire des trades. Des trades de peureux, mais on s'en fout. Et on va la gagner, ouais. Wow, elle est magnifique cette game. Elle est magnifique. Le Théotard qui fait la game. Bah, je suis content. Je suis content parce que j'étais en train de me dire, ah mais fais chier, là je leur propose un deck ETC. Et finalement, le TC n'a jamais eu d'impact dans la partie. Alors c'est une carte dans un deck qui est déjà très fort, avec un gameplay qui est très très euh, assumé, qui est... Qui prend beaucoup de place finalement le, le gameplay Svalna avec plein plein de sorts. Donc finalement c'est vraiment le petit truc en plus. Mais il faut que ça fasse gagner. Si on met une carte, il faut qu'elle ait quand même de, de, de l'importance de temps en temps. Et là elle a eu de l'importance. Là ça a fait gagner la game. Sans ça on perd la game. Hein. Sans ça on perd la game. Donc c'est ça qui est cool. Ouais je suis très très content là. Même si ça vous fait gagner une game sur 10, c'est déjà ça. C'est le but des cartes tech hein, finalement. Alors j'ai pas encore gagné, je m'enflamme un peu peut-être mais... Il faut un mort vivant qui meurt. Ça c'est un mort vivant. Bah en fait il faut le silence là. On a le silence, on a gagné. Hein. encore gagné mais... Ah je gagnais sur un silence. Gagnais sur un silence. Proche bon, quand même pas mal hein. La divin ouais. Pas trop dérangeant ça. Il aurait peut-être du trade d'abord la 6-6, non La 6-4. Il peut envoyer 9 face et il me donne du heal. Bon, ce qui est bien c'est qu'il a plus de... Ah, elle va pouvoir le détruire non. Bon, on est quand même pas mal, hein. On a la Svalna. Let's go, hein. Il reste quoi comme créa dans le deck Zéro Pioche déjà ou Non, on va Svalna. Euh, si, on va quand même piocher. Alors après il faut faire attention parce qu'on est pollué par les... Bah vous l'avez vu hein. Ah zut. Euh... On est pollué par les 2-2 deux -deux, quoi. Donc euh, on peut ramener des 2-2. Donc euh... en fait cette game elle est pas gagnée. Dommage on avait un super setup. Après on est pas si mal hein. Genre lui maintenant il a quand même que des créas hein. Donc euh, la moindre AOE on a gagné. Enfin vous voyez on... Il n'y a plus de, de cartes extrêmement puissantes maintenant. Mais par contre, il a cette faculté. Il a beaucoup de cartes en main. Donc, il a cette faculté pendant plusieurs tours à mettre du board menaçant. Agresser, mettre du board menaçant, agresser. Faut, faut qu'il fasse gaffe. Il doit quand même trade. Il est à 13. moi moins qu'il trouve un létal. Oh, il va trade. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça peut être un peu chaud. Ça peut être un peu chaud. Ça va être méga chaud. <rire> Mais c'est ça qui est cool. Ah zut. Ah ça c'est strong quand même. C'est assez strong hein. Là aussi. Ouais. Famos elle, elle est importante celle-là parce que le TC, on doit valider derrière. Si, il nous met dans une situation où on ne perd pas et on se met dans une situation où on était censé perdre et on se met en mode gagné, il faut pouvoir valider derrière. Bon, sinon, ça n'a pas de sens, typiquement. Et là, on... je suis content parce que, voilà, le TC nous a fait gagner, mais vraiment gagner. Pas gagner, mais... Parce que ça aurait pu être ça. Hein. La... la fin de cette vidéo, ça aurait pu être... Ça, pour... ça aurait pu être... Bah, voyez, l'ETC nous a fait gagner, mais j'ai quand même perdu. <rire> là, euh, il nous a fait vraiment gagner. C'est quand même important. Bref, merci à tous. J'espère que cette vidéo... Euh vous a plu, et puis, euh, et puis voilà, l'annonce la, la, la, de l'extension a été faite, donc il va y avoir euh, pas mal de nouvelles cartes qui vont sortir euh, de plus en plus, le set fondamental qui va être annoncé à un, à un moment donné, peut-être une semaine avant la fin de l'extension, enfin avant la, la, la nouvelle extension, et, euh, et puis voilà, en attendant, vraiment, c'est le deck qui, qui est parfait, je trouve, pour un petit peu finir euh, cette, euh, cette méta. Merci à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde